Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming. Êtes-vous prêt à entendre mon top 10 des jeux Switch 2019 Ça reste de vous choquer. C'est parti, en 10 Alex Kidd. En 9 Sonic Mania. Une bonne remasterisation des anciens jeux d'ailleurs. En 8 Docteur Kawashima, déjà connu sur la DS. En septième, Mario Deluxe. Sixième, Crash Bandicoot Racing. Cinquième, GoVocation Quatrième, Crash Bandicoot Troisième, le célèbre Mario Kart 8 Deuxième Pokémon Let's Go Evolive Et la suspense En premier, étant un grand fan de Pokémon, je n'ai pu m'empêcher de choisir... Pokémon épée OUI Donc oui, je sais. Euh, on va me dire, ouais, Eden, t'as pas mis Zelda euh, T'as pas mis, je euh, sais pas, tout truc euh, qui a, qu a du succès Bah ben, non. En fait, ces jeux-là, ce sont vraiment mes préférés. C'était pas facile à choisir, d'ailleurs. Bon, j'ai fait la liste, j'ai marqué ça sur un de papier de journal, là. Dites-moi vos jeux préférés dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes fan de gaming, car c'est surtout ça qu'il y a sur ma chaîne. Faites voir mes vidéos à vos amis, vos soeurs, vos frères, vos parents... Ouais, même la génération d'avant, peuvent regarder mes vidéos, il n'y a pas de souci. Vous êtes tous les bienvenus On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Salut